Salut On se trouve pour un nouvel épisode, on est sur Railway Empire. Dans le dernier épisode, on avait connecté Gold Beach dans l'espoir que San Francisco puisse euh, alimenter Gold Beach. L'inverse, ça va être moins, moins flagrant parce que San Francisco est déjà satisfait grâce à Shasta. Euh, et, et, et, et, et on s'est arrêté sur la construction d'usine. J'ai réfléchi un instant. Je me suis dit qu'une distillerie c'était pas utile parce qu'il y avait Sacramento juste à côté. Euh, une fromagerie c'était pas. Après, il faut que je prenne un truc qui a des matériaux à proximité. Il y a du bois, on a déjà des planches là-haut. J'avais deux options soit on transforme un truc qui vient d'une autre ville, ce qui peut présenter un intérêt. D'autant que je ne vois pas où est-ce qu'on transforme le. Ah bah là justement. D'accord, donc, donc j'en ai pas besoin. Donc on va faire une usine de papier, parce qu'on a du bois qui vient sans être trop saturé en bois. Et que ça sert aux, aux villes de plus de 100 000 habitants, c'est-à-dire pour l'instant que Sacramento, si je ne dis pas de bêtises, mais à force, euh, plus de monde. Donc, euh, donc pour l'instant, je garde l'usine petite pour euh, satisfaire la demande de Sacramento. D'ailleurs, ça va pas être complètement satisfait. Et après... On verra. Alors, matériaux fonctionnels. Je ne suis même pas étonné d'avoir oublié ça. Hop. Sur cette ligne, on a un premier San Francisco Col Beach. On va en faire un autre pour être sûr que la ville bah, la plus en retard du coup soit bien alimentée. On va continuer à espérer que Kingman 6 ils vont pas avoir de sucre des vêtements ils vont les faire eux mêmes quand ils ont 40 000 citoyens ça va être un peu long ah San Francisco a évolué ok je peux faire un nouveau truc euh euh euh euh, euh, euh. on a déjà une fromagerie pour faire leur propre alcool mais c'est pas vraiment utile dans la mesure où Los Angeles et Sacramento font enfin, déjà. Ils pourraient faire tailleur et envoyer leurs vêtements à Los Angeles à partir de la production de Sacramento. Sacramento qui est quand même assez loin du coton. Qui doit pas avoir une production de fou. ce qu'ils auraient plus intéressant que ça Industrie viande, non. Brasserie, non. Le blé est assez loin. Usine de tissage ça se défend puisque aussi ils sont connectés à l'entrepôt 2 mais ça me paraît moins bien que tailleur ils n'ont pas de bois distiller ils en ont déjà une ils ont pas de bois ouais donc on va rester sur tailleur Alors, faudrait que je débloque un petit truc. Après, on aura notre dernière locomotive de la ligne. Matériaux fonctionnels manquants. Je vais t'en mettre sur le trajet. C'est vrai que tu as un long trajet à faire. Alors, Kingman, ça augmente bien. San Diego, je crois que c'est elle qui ne va pas évoluer. Parce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 villes. Il m'en faut 8 qui passent à des, des scores euh, à 80 000 habitants. Ce qui est un peu énorme. Los Angeles, elle est bien partie. Sur l'alcool, elle suit le rythme. Je crois qu'elle n'en a pas encore besoin elle-même. 65 000. Mais ça va finir par arriver. Ah, il y a déjà une belle production. La viande, on manque de matière première Los Angeles a évolué donc je peux construire une université l'éducation est importante et vous avez Mathieu parce que la ville dispose d'une université et si on a un musée la ville va monter d'ici peu elle produit bien assez de bière pour alimenter Los Angeles et d'autres ah mais Los Angeles manque de bière. Donc c'est un problème d'acheminement. Los Angeles, Body. Body, Los Angeles. On va partir de Body plutôt. Il y en a un qui arrive. Ouais, on n'a pas dû manquer de bière pendant longtemps. Ok, Sacramento. L'usine de coton est en manque de matière première. A peu près continue. Le problème, c'est que j'ai déjà à peu près saturé cette ligne. Oh, c'est trop loin, ça. Euh, à l'entrepôt, il y a du coton. Il y a énormément de coton. C'est vraiment un souci entre l'entrepôt et Sacramento. Qui était probablement en partie dû au fait qu'ils devaient partager leur ligne. Maintenant, ils sont tranquilles. Même s'ils sont à 107 utilisations de la voie. Ah Ce qui ne me pose pas de soucis pour faire un truc comme ça. Et dire à certains gugus, à Sacramento, vous descendez, voie 3. Vous aussi. fait le bonheur de nombreuses personnes. En d'autres ah. termes, vous avez livré beaucoup d'alcool. Et voilà. 53. 53. On va leur imposer la voix. Au cas où je fasse je sais pas quoi et ça change. Voie 2. Hop. Euh, Sacramento. Voie 2. Hop. On va en ajouter un. Ah, c'est sûr qu'au dépôt, j'ai quand même de la pression pour avoir la place. Pression augmentée du fait que il y en a d'autres qui soit... squattent la voie. 144. Wow. Ah non, c'est deux voies différentes. Oh là là. Ah, je ne je, je peux pas augmenter plus, de toute façon, c'est l'entrepôt qui va peiner après. Ou alors je me divise et je vais squatter la voie de quelqu'un d'autre. Elles sont toutes relativement utilisées quand même. On va rester à 4 wagons, 4 trains, c'est déjà pas mal. Audi a passé le stade que je souhaitais qu'ils atteignent. On manque de matériaux. C'est pas terriblement malin de le mettre là. On va le mettre après, comme parce qu'ils ont leur propre tour d'assemblage plus loin. Je préfère éviter que ça bouchonne dans les voies très utilisées. Non, pas sûrement pas sur des gros, gros chiffres, mais de 7%. Alors Kingman, ça décolle. Pour l'instant, ça décolle fort. Los Angeles, ça n'augmente plus beaucoup. Vêtements, planches, alcool, est-ce qu'ils consomment leur propre alcool Non, pas encore. Légumes, ah, il en manque pas mal de choses. Il en manque du blé aussi. Pourtant, ils doivent bien avoir type qui va leur chercher du blé. Il m'en reste 4 des villes à faire grandir Est-ce que ça sera à dépasser Pas encore La bonne nouvelle c'est qu'ils m'ont l'air sur le bon chemin pour dépasser Ils peuvent recevoir de l'alcool Ils peuvent recevoir du fromage Ils peuvent recevoir du lait Le lait il est pas bien placé En revanche fromage et alcool Ça devrait aller Fromage on consomme tout ce qu'on peut Et on manque Alimentation sur cette ligne là euh, mais c'est pareil je vais avoir du mal à faire mieux je peux peut-être ajouter un train ils vont se push bloquer le passage les uns les autres hmm. Gold Beach ils ont été fournis en viande et ils en sont bien contents ils peuvent être fournis en sucre quand ils sont nettement plus gros Los Angeles ça va monter tranquillement je l'espère Body ils ont passé le seuil euh, ça grimpe ça grimpe tant mieux on leur fera du utiliser leur coton dès que possible et il leur faudra une connexion avec Los Angeles pour euh, aller leur apporter du tissu Body il doit pas avoir de de tissu en effet Los Angeles non plus et c'est un des trucs dont ils ont besoin je pourrais aussi virer l'université vers un, un autre bâtiment qui permet d'augmenter le contentement des citoyens Carlson dit ils ont passé le stade Sacha ils en sont vraiment pas loin. Ils ont tellement de planches Sacha Faut qu'ils arrivent à les écouler Là on sature en planches aussi ou pas Un peu oui. Faut alors leur faire faire de l'ameublement sinon Ça après ils enverront des meubles j'ai viré une tour d'assemblage à un endroit qu'il fallait pas. Genre on met une dans le doute. Ah, j'ai une ville qui a grandi. Gold Beach, super. Continuer comme ça. Euh, maïs, il leur faudrait. Est-ce qu'on a du maïs dans le secteur Non. Même pas du tout. Loin, loin, loin. Quoique, voilà du maïs ouais, je me dis que ce serait dommage de ne pas vu les sous que j'ai ce serait dommage de ne pas de risquer de louper la partie parce que j'ai pas voulu construire une petite gare pour aller tracter du maïs depuis là bas ah, qui roi de jaloux hein ils en ont pas, ça demande un tunnel, un pont. Ça va, ça va, ça va. Euh, et on va. Est-ce que je double tout de suite Pourquoi pas un autre hein. tout beau tout neuf on va en acheter toutes les toutes les locomotives de marche ça coûte moins cher et mieux que l'autre pourtant 55 traction ouais, il est mieux que l'autre il coûte moins cher oh là on va profiter hein Deuxième approvisionnement, c'est parti. Avec du maïs en plus, ça devrait monter sans trop trop de soucis. Plutôt qu'ils viennent d'avoir de la viande, si je dis pas de bêtises. Ah, pas sûr. Lui, il ramène quoi Colline province, il ramène du blé. La viande, ils sont... Ah, ils sont loin. Alors, Los Angeles. Ils ont pas trop de soucis à se faire. Bon, ils ont pas de planches, mais le, la production de planches est vraiment lointaine. Mais on pourrait leur en faire. Je pourrais utiliser San Diego pour leur faire du fromage ou. utiliser les villes périphériques rien que pour fournir les plus grosses ah nouvelle usine disponible qu'est ce qu'on va faire alors vêtements je le sens pas trop ils ont pas de bois ne sont pas vraiment bien placés pour. Je sais pas trop quoi leur faire faire. Après, ils sont dans la boucle de par là. Donc, théoriquement, ils devraient avoir intérêt à avoir leur chaîne de production de vêtements. Pour ça, faut qu'ils reçoivent... Des trucs de San Sacramento, ils sont pas connectés à Sacramento. Il a pas de train qui circule depuis Sacramento. Outilleur, c'est... Oh, outilleur, ce serait très pertinent. Ah, il manque du fer. manque du fer. Ce serait très pertinent dans ce coin-là, en tout cas. Là, y a deux, un, deux, trois. Un, deux, trois. il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moyen de faire des outils par là. Euh... Ou oh, alors céramique. Oh, céramique. Ah non, il faut des planches. Par contre, céramique, ça colle très très bien pour Kingman. Peut-être en troisième euh, entreprise. Euh, ils n'ont pas vraiment de gros flux de planches pour faire de l'ameublement. Personne n'a de bois par là, en fait. Ah, ah, ah. Je... je... Je pense que c'est un emplacement qu'on ne va pas utiliser. On va laisser le jeu faire euh, n'importe quoi parce que je trouve pas que ce soit utile. Hein. Ouais, on a des soucis d'approvisionnement clairement. Surface à défricher. Oh, j'achète. Euh... Ah oui, c'est ce que je me disais. Je me disais, ils ont besoin de planches. Et eh ben, on va leur faire faire fabriquer. A Yuma, en tirant le bois par là, après on pourra connecter à Kingman, s'ils ont besoin de planches aussi. Donc on va faire une petite gare, une gare tout de suite. Une petite gare, pour aller. ou oh, alors une gare pour tirer les deux à la fois. Hop. On ne sait jamais, peut-être qu'à un moment je leur demanderai de faire des vêtements. c'est raisonnable en fond d'abord notre... il va circuler avec juste du bois ensuite on va acheter une... on va la démolir, ce qui coûte des sous et on va remplacer par une série Hop. et ensuite quand on aura plein de bois bas, on ira les connecter à Los Angeles, comment je vais les connecter S'il n'y a aucune voie dupliquée, euh, par là, par là. Ouais, je sais pas, c'est pas un très bon plan. Là, il y a plein plein de voies qui sont qui sont des voies uniques qui à mon avis mériterait d'être dupliqué en une seule euh, à partir de comment je vais faire ça c'est qu'ils ont chacun leur ligne pour l'instant. Ah. Alors. Comment on va reconnecter San Diego à tout le reste On va voir. je vais me dépatouiller peut-être que je connecte d'abord ce morceau euh, donc on les connecte on va les connecter au centre ensuite on va s'arranger pour que ce soit du double voie On va ensuite raccorder Ah le truc c'est que je plus tard. Bon c'est trop court ça Bah oui Euh et bien Ah J'ai pas fait sauter le bon. Ok Tour d'assemblée Pour pas en péter trop Et on refait cette intersection Donc Le truc de base ce serait Comme ça Ensuite il faut que j'ai une branche qui aille là-bas oh, en longeant comme ça à ce niveau là Hop on est bon à ce niveau là ça c'est bien je me suis pas réservé assez de place Ah c'était bon ok nickel euh, on va virer celle là Signor Ici, on impose le sens. Là, euh, ça, la voie de droite, c'est une voie toute seule. Voilà. De ce côté-là, on a deux sorties. C'est très acceptable. On va collecter l'une d'entre elles sur l'autre ou oh, tunnel trop trop cher voilà on est pas mal euh, et maintenant je peux mettre du yuma los angeles avec un tranche et une priorité sur les planches. Je pense pas qu'on ait de planches pour l'instant. C'est ça. Le train de bois n'est pas encore arrivé. Oh là là. Mmh, mmh, mmh. Donc du coup maintenant, San Diego Los Angeles il passe là, Yuma Los Angeles il passe là. Ce qui fait une petite section qu'on va quand même dupliquer au cas où. Juste l'espace pour glisser un train. En fait, on peut faire quoi le plus large Alors, hop, comme ça. Signant. Comme ça, ils ont quand même l'espace qu'il faut pour euh, s'attendre l'un l'autre, juste sur cette section là. San Diego Los Angeles c'est une voie rapide pas grand monde qui veut aller à San Diego je suis pas très très surpris on va mettre une tour d'assemblage à la sortie du tunnel Là, ils ont passé le cap donc il doit m'en rester 3 des villes à faire grandir c'est ça et il s'agit de Los Angeles, ça va être relativement facile. Kingston, ils viennent de grandir et ils peuvent faire du tissu, ça c'est génial. Je me demande si je ne vais pas du coup doubler ce train là, pour être sûr d'avoir un flux en tissu assez important. Je pourrais même le doubler, chacun sa voix. Euh... Il est où Il est là, ok On va faire un clone Ok, c'est le numéro 2 Disant, à Winston tu utilises l'autre voie Hop Nickel, on a du coton qui a plu. Ah, sauf que l'autre voie elle était censée être déjà utilisée <rire> Après le trafic est pas dingue Ah j'ai une voie à zéro par contre Pas très bien ça Alors tour d'assemblage On va recouper un peu la fin Oh Croche-toi Euh... Voilà Hello. Là, et il faut que je les connecte à Los Angeles pour amener leurs vêtements pas ben, urgent parce qu'ils vont pas en avoir tout, tout, tout de suite mais euh... plus direct ça serait de passer par là et eh bien on va passer par là hmm, il va falloir squatter une voie qui existe non, on va Aussi. Hop. Hop. Ah je peux pas réutiliser le pont Du coup C'est pas grave On a plein plein plein plein de sous Mais bon Pas très optimiste Alors où est-ce qu'on va se jeter Pour Se joindre la bonne ligne là-haut, tout simplement. Ça fait un grand détour, mais bon. Hop, couper là. là. On peut les faire venir jusque là. Euh La voix soyons fous on met ici vous avez l'habitude maintenant euh, voilà et on ajoute un train Los Angeles voilà, qui est censé transporter de préférence le tissu mmh. Rien n'arrête la folle fabrique. Et non, on ne m'arrête plus. J'ai déclaré dans les journaux que bien qu'il se fait de se démarquer de la concurrence, les objectifs qui se sont fixés pour le confort des citoyens sont encore loin d'être atteints. Pourtant, la construction de chemins de fer est une activité très lucrative. Les entreprises ferroviaires permettent de sécuriser les zones autour des voies. Si ces zones sont fortement peuplées, la valeur du terrain augmente alors considérablement. À Chicago, les pompiers ont secouru un homme de 37 ans coincé jusqu'aux hanches dans une bouche d'égout. L'homme ne se souvient pas de ce qu'il faisait à cet endroit. Je me rappelle de quelqu'un ouvrant une mallette argentée, puis tout est devenu noir. Un, un passant libère Gulliver. De plus en plus d'études montrent que les petits animaux, généralement les rongeurs, restent coincés dans les grilles d'égout. À New York, Gulliver, l'écureuil vient d'être sauvé. Un passant a libéré l'animal apeuré et l'a ramené chez lui. » Intelligent mais stupide. Washington. On considère que Rick Fraser est l'une des personnes les plus intelligentes de la planète. La société s'appuie sur le nombre de concours qu'il a remportés. Les gens pensent que les personnes intelligentes font des choses intelligentes. Pourtant, je suis un expert en choses stupides. Oh, J'ai 6 millions, moi, ça va pas du tout. Sinon, je vais acheter des entreprises. Hein, parce que le réseau de rail est déjà bien performant. Beach, pas besoin de planche pour l'instant Besoin de viande On va être obligé d'augmenter le monde sur ce trafic hein. Je le ferai plus tard quand les trains sont bien partis Ou alors je vais faire un nouveau train Ils sont même pas arrivés à la gare encore Ah matériau fonctionnel. Je pense que je l'ai oublié de l'autre côté aussi Yuma, il a le flux de bois qu'il lui faut. Ah, il a beaucoup de planches, ouais. Yuma Los Angeles. On va le... Attendez. Yuma Los Angeles. C'est lui. Non, je touche pas. Il a attendu d'avoir les planches qu'il faut. C'est super. Du coup, il y a du monde. Euh, pour San Diego. Los Angeles a ah, ah. Ah, suffisamment de quoi augmenter la quantité de produits d'alcool. Il aurait besoin de fromage, de planches, de tissu. Le tissu, ça devrait affluer prochainement. Mais pour l'instant, il transporte pas ce qu'il faut. Mais Alors, est-ce qu'il y a bien un signal Oh. J'ai pas Fait ce qu'il fallait ici Qu'on soit bien clair C'est comme ça que ça tourne et et, et, et et ça va être Bon on va poursuivre un peu J'ai encore un peu de temps euh... Mais l'épisode va quand même Se finir prochainement Ici, c'est normal qu'il y ait deux voies séparées. Alcohol Made in, la folle fabrique. Je sais pas si vous aimez le nom, c'est moi qui ai trouvé. <rire> euh, pourquoi est-ce que, quitte à avoir. Euh, maintenant, je me comprends. Maintenant qu'on est alimenté en tissu, une partie du tissu va bien remonter jusqu'à body et body va pouvoir utiliser son Tessu. oh yeah bien saturé là j'ai bien boosté on va voir ce que ça donne ouais, j'ai deux trains chacun sur sa voie condition assez royale ouais, même s'il si débouche sur la même c'est vrai euh, sur cette ligne il ah, y a beaucoup de monde et oh, c'est rentable je pensais pas je pensais pas que c'était The... Ze... Oh, la, la plus faible, elle rapporte 6200 Mon dieu On m'aurait dit que c'était The Place to Pour en mettre des, des trains J'aurais pas cru Alors marchandises, ça tire plus fort On a plein de En théorie Je devrais trouver les trajets dans lesquels il y a du dénivelé Mais en pratique J'ai plutôt regardé pertinence marchandise Et dire hop, on les améliore toutes Quitte à avoir plein de sous, tant que ça serve. Gold Beach, ça monte doucement, mais assez sûrement quand même. Euh... Ah, je sais comment je vais les raccorder. D'abord, on fait un changement comme ça. Parce que vous voyez bien que ici, on va avoir du mal pour tourner. <rire> On va se raccrocher Et eh bien Pourquoi pas Ici Alors à quel endroit J'ai le droit de manger Non j'ai pas le droit de longer Et eh bien on va faire bouger cette ligne là Tout simplement On va pas se casser les pieds Là On peut construire celle là d'abord Pourquoi pas ça nous fait quand même beaucoup de, euh, de ponts, tout ça. Oh. oh, je suis pas du tout satisfait de cette courbe, moi. Ok, on va passer là. Ça fera un peu moins de ponts quand même. On a un petit 12%, c'est raisonnable. Et les autres, ils vont suivre la même trajectoire sauf à la fin. Hop Ensuite, tour d'assemblage. Ensuite, on a le train qui repart. Vide. Ok, tu n'es pas autorisé à quitter ton emplacement si tu es vide. Ah, et du coup, il a pourri la vie à l'autre. Ok, je vois. Euh, on va faire sauter la fin Je vais remettre une tour d'assemblage De l'autre côté Hop, j'ai cassé les deux C'était pas nécessaire Hop. Hop Hop Un signal pour s'arrêter Ici Sinon ça roule Un signal pour s'arrêter là Nouveau train, Smith Domain, Colbeach passe par le bon trajet, c'est bon. Il transporte plein de sucre. Maintenant, lui il est plus gêné par les voisins. D'ailleurs, lui aussi il pourrait ne se déplacer que quand il y a. Euh, non, en fait, non, parce que j'en ai deux sur la ligne, ça va faire des bêtises. Non, en pratique, ils vont s'attendre l'un l'autre, mais je suis pas. Il y en a un qui circule vite, Bon, on va dire qu'il en a qu'un seul. Et puis voilà. Euh, Gold Beach, ça monte, ça monterait plus si on avait le sucre qui arrive et un, un nombre de, de la viande en continu. Donc San Francisco, Gold Beach, il suit de trop près pour moi. Vu que le, terrain, le trajet est super long, il vaut mieux que les trains soient très éloignés. Donc en fait, on va rajouter un Gold Beach, San Francisco, là, il va être bientôt arrivé. Ça, ils sont quasiment à l'opposé l'un de l'autre. augmenter le de passagers, je suis pas sûr que ce soit utile, mais. Ah, lui il serait pas rentable, paraît-il. On va. Ça m'a fait descendre tous les chiffres. Je pense que c'est parce qu'il y a trop d'attentes. Euh, bétail. Que ça va -être... Il y a moins de monde sur la voie d'à côté. Peut-être qu'on pourrait S'y raccorder Alors déjà ce qu'on pourrait faire C'est Raccorder lui ici Hop. Ensuite Une tournation Même là Qu'est-ce que tu me chantes Pas Lui Hop On aller nettement plus loin initialiser du coup ah lui il circule un peu vide ouais. on ne rien S'il y en a qui circulent vide ça m'embête je suis curieux les autres ils sont pleins à peu près ouais, c'est un peu curieux après c'est pas une ligne que j'ai besoin de booster 5 sur 8 niveau plus élevé une autre usine, j'ai envie de faire une usine d'ameublement. C'est eux qui ont les planches. Voilà. Et ils ont trop de planches qui n'arrivent pas à écouler. Si je dis pas de bêtises, bah, 42 sur 43. Avec des meubles, ce sera plus facile peut-être d'aller les filer à quelqu'un d'autre. Sachant que les meubles c'est au-dessus de 115 probablement. Eux ils ont une demande en meubles. Non même pas Pff, Qui est plus gros qu'eux Comment ça se fait que j'ai pu faire une usine de meubles Oh San Francisco elle est passée première C'est San Francisco qui a une demande de meubles J'imagine que Sacramento va pas tarder à suivre Quoique ils sont pas très très hauts On va leur faire un musée Pour les rendre contents Hop. Et qu'est-ce qu'il manque pas de sucre, il manque du lait, il manque du bois, du bois ils en ont pas. Lait il devrait en avoir. Fruits et légumes, ça manque. Fromage c'est la ville voisine qui en fait. Fruits et légumes ça bouchonne. Alors ce que je pourrais faire c'est laisser partager les départager sur deux voies. Je suis pas persuadé que ça présente un intérêt fou. Par contre, ouais, on va aucune marchandise pour ce train disponible. Ah, il a transporté tout le coton. pas... Bah, d'accord. Euh, je pensais pas avoir besoin de le faire un jour, mais on va lui dire pas quitter son Province si n'est pas plein. Euh, ce qu'il faut que je booste, c'est surtout Los Angeles ils sont Vachement bien partis Il y a vraiment du monde qui a besoin de fromage par contre euh... Francisco. Le problème c'est qu'on n'a pas de lait Il oh, plus de lait Il faudrait avoir plus de monde qui fasse ce trajet là Ils sont déjà 3 Je sais pas si c'est faisable De faire mieux, j'aurais tendance à dire que non malheureusement ils ont une voix qui est un peu saturée on va les observer un peu 55 ah ouais oh, c'est léger quand même Carlson City j'ai pas boosté à fond hein. Matériaux fonctionnels manquants. Alors, tour d'assemblage. Hop. Ah, il y en a une pas loin. Bon, c'est pas grave. Car le Sensitive, il faut quand même que ça booste un poil plus. Fruits et légumes, ils sont un peu légers. Ah, la tour d'assemblage est là. Ça devrait aller. Ah, eux, ils utilisent la même ligne que eux. Ça, c'est un truc qui me joue probablement des tours. Déjà, on va les passer de 6 à 4. Je peux pas passer là. Quoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi Oups Je les raccroche où Attendez Ils sont déjà sur leur parcours à eux Oh lala. Ouais donc à la limite ce que je peux faire c'est doubler le. hop ça va tirer beaucoup plus que ce que je voulais. Je peux les aider en mettant un circuit comme ça. Ah, ils disent que je suis qu'à 74 utilisation de la voix. En pratique, il y en a un qui fait la queue dès qu'il y en a un qui arrive. Euh, et le souci pourrait venir de là Non, c'est qu'il y a moins d'utilisation. Je peux peut-être rajouter encore un train. Hein Il y en a un qui fait entrepôt Sacramento 2 Non, c'est parce que c'est le deuxième qui fait entrepôt Sacramento. Ah, ça me piège, c'est non. Sacramento Sacramento au niveau plus élevé Et là on est arrivé au stade où C'est juste une histoire de quantité Ils ont de tout Los, Ange Los Angeles, ils montent tranquillement Ah bah ils ont passé le cap Par contre, Carlson City Va falloir que ça booste un tout petit poil Sans quoi je vais être bien embêté Personne veut de papier Pourquoi il y, y a trop de papier Oh, ça bouchonne un peu Gold Beach qui a grandi. On peut faire un nouveau truc. Euh... Quoi donc On peut rien faire avec du maïs. On peut rien faire avec du sucre seul. On peut faire une étape de transformation de quelque chose. Euh... Ou alors, je leur dis de faire du tissu et je leur fais un, amène, un, un flux de tissu depuis là-bas. Ça m'a l'air pas mal. On va faire un flux double. On va pas saturer cette ligne plus que nécessaire. Euh, par où va-t-on passer Par là, probablement. C'est ouvert comme il faut. Qu'est-ce qui coince là Ça touche Non, ça touche pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh, qu'est-ce qu'il me raconte Voilà. Bon, euh, sinon. Comment Hop, hop. Sinon, on fait un truc qui passe comme ça et puis on n'en parle plus. On va pas faire un tunnel là quand même. Cher en tunnel, on duplique la voie, on met des signaux, on met une tour d'assemblage. Et j'en mettrai un deuxième Comme ça Golbit sera du tissu Ils se plaindront pas sur ce point Ils ont besoin de viande J'ai déjà mis deux trains sur la ligne Il y en a un qui attend là Il attend qui Pourquoi Il n'y a rien à attendre Ah il est en train de se réapprévisionner. Ah, J'avais décalé et maintenant ils sont plus décalés du tout. On va en mettre un troisième. Révision en cours. Ah, ça va embêter le. Ah, il y a un stop ici. Ouais, c'est bien. <rire> je voyais pas le stop. Je me disais, Mon dieu, mais où est-ce qu'il va aller lui Finalement, j'aurais pu faire deux épisodes. <rire> c'est pas très grave. Faut que ça monte un poil ça. Et après jusqu'à 64 ça va le faire 9 ans pour booster les deux dernières villes. Il faut juste que Carlson City il ait un petit boost en... en fruits et légumes par exemple. Le truc c'est que ça bouchonne beaucoup. 123 Alors Ce bout là On va le raccorder comme ça Déjà Ensuite là on a du 28 Et là on a du 177 C'est n'importe quoi C'est beaucoup trop euh, Tour d'assemblage Ensuite je suis désolé pour le train Qui va C'est pas ça le train qui va sauter On va se raccorder aux deux lignes, faire un zigzag, s'assurer que les signaux sont toujours dans, le sens, dans un sens imposé, voilà, et maintenant tout le monde va quand même vouloir passer la même gare. Et C'est moi que je vais dire. Toi, tu t'arrêtes sur la voie 2. Hop. Toi, oh pif, tu t'arrêtes sur la voie 2. Euh, toi, pif, tu t'arrêtes à Carlson City sur la voie 2. Hop. Et puis. Euh, manoir San Francisco. Ah. Ah lui, en plus, il a besoin de passer par une voie particulière. Euh... Alors, au lieu de passer dans la ville, tu vas passer hors de la ville autant que possible. En évitant les usines. sans envie de presse si possible. Hop. Euh, ce qui veut dire qu'il faut que je rajoute une petite section pour passer dans les deux sens. On va faire sauter ce bout là. Il me faut des signaux Ça a l'air d'aller Je vais pas le détruire Je vais juste Je vais le remettre là Réimposer bien le sens Hop là. Et là imposez moi le sens aussi Ok ça va nous faire un gars de moins pour arriver sur cette ligne-là. 5 et 4. C'est beaucoup plus raisonnable. Même s'il y a encore un grand trafic 9 trains qui utilisent ces deux voies-là. Ça fait que celui-là devrait pouvoir arriver. Si la ville est Alimenter plus ab... euh, de façon plus efficace, ça devrait permettre d'avoir les quelques habitants qu'il me manque. Dans le doute, je vais quand même sauvegarder la partie au cas où euh, ça passe pas, qu'il faille faire plus de choses, que je puisse revenir un an en arrière plutôt que dix. Et on va en profiter pour s'arrêter. J'espère que ça vous a plu. Et on se trouve bientôt pour un prochain épisode.